Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, salut, salut. Oui. De, depuis là, cheveux <rire> jaunes, non. Mais <rire> quelqu'un m'a dit ça. A dit, ah, Ariel <rire> ah, est frère il dit, ah, mon cher, ça, mes cheveux jaunes, non, non, il a fait, et puis j'ai changé un peu, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est ça qui fait. <rire> <rire> Petit amusement, ça à crier, si nous. il y a quoi C'est quoi tout ça là ben, Ariel, bienvenue, on est content de te recevoir ce soir. Ah, ça fait plaisir. Comment tu vas Très bien, très bien. Très bien, bien. Ouais, ouais. Ça, mais tu n'as pas besoin de dire. <rire> tu n'as pas besoin de dire. On voit, <rire> on voit la sensation. <rire> est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur le sujet On parlait ce soir des altercations euh, qu'il y a euh, souvent entre les forces de l'ordre et les citoyens ou les personnes interpellées. Oui, euh, ça, qu'est-ce euh, qu que je peux dire C'est un fait. C'est mm -hmm. un fait réel, je veux mm -hmm. dire. Et puis bon, c'est un fait qui est, qui est dû aux deux camps, euh, tant qu'aux policiers aussi qu'aux citoyens. Donc... Euh, je pense que c'est, c'est, un fait. Je pense que si on veut plus avoir ce genre de, ce genre de cas, faut mm -hmm. que faut que les deux prennent leurs leur responsabilités. Tout à fait. Tant que les policiers doivent respecter les, les citoyens, tant mm -hmm. que les citoyens les citoyens doivent respecter la loi, ça mm -hmm. va de soi. Tout va bien, tout va voilà. bien se passer. Ouais, tout va bien se passer. D'accord, bah ça se passe déjà sur Trace. Rapidement donc, on va marquer une courte pause, vous inquiétez pas, elle sera de très très courte durée, juste deux petites secondes, histoire de se remettre déjà en position, euh, parce que voilà, il y aura le G2.0 live, je vais inviter donc tous nos auditeurs à switcher sur le direct, c'est Trace d'Ivoire notre page Facebook, et vous pourrez y poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, euh, dans le respect bien évidemment des, <rire> des mesures barrières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 Rejoins Idia Fofana, fais ta déclaration d'amour à Leadway et à toi les cadeaux. Leadway assure ta Saint-Valentin dans Tra City jusqu'au 24 février sur Trace FM, premier sur les hits. Leadway Assurance. Samedi soir, 18h sur Trace. Samedi soir, 18h sur Trace.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 de 18 à 19, le Hit Africa, le classement des 20 hits africains de la semaine. Et, les, et de 19h à 20h, 20h. 20h. Oh là. le Hit US, le top 20 des hits les plus joués aux USA cette semaine. Samedi soir, viens prendre du gros son. Samedi soir, viens prendre du gros son dans Urban Zone. 18h, 20h, sur Trace. 18h, 20h, sur Trace. Premier sur les hits. Génération 2.0, 20h-22h le soir, prends la parole sur Trace. Merci de nous rejoindre tous les soirs, comme vous le faites d'ailleurs, au 95.03w.traces.ci, l'application Trace Radio et le canal 524 du bouquet Canal+. Aujourd'hui c'est jeudi et qui dit jeudi dit grosse pointure. Et ce soir notre invité n'est autre que Ariel Chenet, le colonel Lobofwe. Ouais. Pour ceux qui sont pas sur le direct, c'est à vos risques et périls. Je suis pas responsable de tout ce qui va arriver. Sur ce, Ariel, est-ce que tu es prêt pour les questions on peut, aller, on peut aller, pas de souci. Yeah il va crier sur nous maintenant, ça va mal se passer tout ça. Allez, installez, vous prenez vos tabourets et puis ouvrez grandement les oreilles. Mm -hmm. On est parti, ça démarre maintenant. Mm -hmm. Ariel, ton actualité est ponctuée euh, par ton EP, la toute euh, dernière sortie. Donc euh, c'est mutation, c'est mutation ou bien mutation ouais, Comme vous voulez, hein, mutation, yeah mutation. Et depuis on parle, anglais, on, va, on va en revenir. On va y revenir, on va y revenir. Ouais, toujours là. <rire> il, il part en gré sur nous. Ouais, Pourquoi ouais. bah, C'est ça. c'est pas mal. Heureusement que nous, on sommes en anglophone. Donc, euh, l'actualité, c'est ton EP mutation. Pourquoi ouais. avoir attendu aussi longtemps déjà pour nous servir de si belles mélodies Parce que franchement, quand même, quoi. Euh... Un peu trop beaucoup. C'est vrai que tu as sorti un truc en attendant avec Kofi Olomide, euh, ouais, oui, si Toffolet avant ça, tu avais sorti ETC et tout ça. qu'il qui est compris dans le pays. Dans le pays également. Mais on attendait un cocktail, quoi. Depuis, tu tu on regardait sur la route, on ne te voyait pas. Donc, pourquoi tu as attendu aussi notre téléphone expliquer. Non, il fallait bosser dur. Il fallait apprendre à ne pas parler, au moins, mais à chanter au moins en anglais. Parce que parler et chanter, c'est différent, voilà, mais tu trouves que c'est beaucoup plus facile de chanter en anglais que de parler l'anglais C'est 7000 fois plus facile de chanter <rire> en anglais. Il n'y a pas besoin de comprendre, c'est que il chantes. Non, il faut comprendre Il faut comprendre. C'est difficile pour les anglophones de chanter en anglais. Ah, <rire> c'est euh, ah, ah, ah, tu sais tu sais, difficile pour les anglophones de chanter en français. Ouais. Mais pas vice-versa, tu vois. Nous, c'est facile pour nous chanter en anglais. C'est ce qu'on croit. Mais c'est beau. Mais je te dis, il faut juste oser, il faut s'y mettre, tu vois. Ça va se mal se passer tout ça. Donc, on avait remarqué ça également, ta dernière sortie, tu parles anglais maintenant. Ouais, je me débrouille, je me débrouille. J'ai pris un professeur d'anglais depuis quoi depuis un an maintenant. Depuis un an maintenant, qu'est-ce qui a motivé ça c'est ma, ma, ma nouvelle vision, ma nouvelle vision de, de conquérir, donc de, de conquérir d'autres cieux, tu vois, d'autres ah. pays où on, où on m'entend pas encore, où on. On ne connaît pas encore Ariel Chenet, tu vois. Comme mm -hmm. je sais que la langue, la langue anglaise est la langue la plus, la plus parlée au monde. le voyage, hein? Voilà, donc ouais, Elle fait des merveilles. Tout, c'est toutefois bon de, de savoir parler un peu, quoi. On a invité ça à l'école, ça nous a rattrapé. Là. Mm -hmm, ouais. mm -hmm. Et ton bossé d'anglais doit habiller en ce moment. Elle si elle il, doit dit, se regarde, moquer, il regarde le direct, là, il m'a <rire> c'est bien fait pour ça. L'enfant, quand je lui parlais, ne n'écoutait pas. Voilà, ça maintenant. Dans... on peut continuer l'interview en, en anglais. Ah ouais Non, voilà. <rire> ça fait les gens comme ça, mais j'ai mal, ça c'était ah, Très mal, c'est passé Et euh, Mutation est sortie donc sous la bannière de Sony Music, ouais. on a cru entendre à une certaine période que vous étiez quand même en froid, il y avait un petit désaccord et tout... Euh Comment On doit prendre ça comment Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tout va bien Bien tout Ils t'ont forcé mmh, Non ouais, Je lâche pas la <rires> tête <fait. Fiu>, Elle <rires> <pas, là>, <rires> t'ont <rires> <rires> <ont> <rires> <Ils ont> forcé Je pensais <rires> à tout son passé Je t'ai dit Derrière moi, bon Mais bon, pas Ils m'ont pas forcé y Il y a eu des petits trucs, comme dans toute relation, tu vois. Je lui ai même dans toute bonne relation, il faut quand même des petits bémols pour vous vous rappelez d'où on qu n'entend pas on la laisse elle entend bien même <rire> Il y a eu des petits, des petits bémols qu'il qu qu m'a fallu de régler, tu vois. C'est mm -hmm. ça aussi qui m'a pris beaucoup de temps, je veux mm -hmm. dire, une, une grosse majorité de mon temps. Mm -hmm. Parce qu'il fallait régler bien les choses avant de faire sortir l'EP, parce que j'avais trop taffé sur, sur l'EP. Mm -hmm. Comme je vous le savais, je taffe depuis trois ans maintenant. Quand même Voilà, et donc il euh, ne fallait pas que les choses sortent comme ça. Mm -hmm. J'avais besoin de bien peaufiner les choses avec, avec, avec ma maison, pour que les choses puissent se faire bien. Donc voilà, c'est... Mm. C'est un peu les raisons pour lesquelles ça a, ça a pris ce temps. On est d'autant plus contents hein, que, que les choses se passent bien. Ouais, ouais. Euh, on a remarqué que sur ton EP, euh, donc mutation, il n'y a pas de son coupé décalé. C'est n'est pas ça qu'on est habitué. Ouais, C'est ça qu'on t'a connu. Non, il Mais... y, y a un son coupé décalé qui est Toffolé. Euh, oui, il est sur l'EP. Je l'ai oui. fait sortir exprès parce que... Euh, euh, la demande commençait à me fatiguer mmh. donc euh, mmh. je l'ai fait sortir en, en prélude tu vois, mais c'est le premier morceau de l'EP en fait mmh. c'est euh... le premier morceau, moi j'ai écouté l'EP dis... là pas à là non, ça c'est dans le classement du, du tracking tu mmh. vois, mmh. mais dans, dans, dans la composition même de l'EP le ah, premier okay. morceau c'était Toffolet, mmh. mmh. tu vois ah, de toute façon, non, on a écouté hein. non, On a écouté on va te dire, je connais toutes tes chansons <rire> Pas que, mais je connais <rire> Donc l'intro, euh, parlons de Ariela euh, Cette chanson met en lumière ta magnifique petite fille hein, mmh. voilà. C'est elle qui parle au début là Ouais, C'est sa voix hein? C'est sa voix même C'est ah, choco au Mickey C'est Métis C'est oh, ça, il vous l'a dit Il a dit, dit à Madame de faire Métis <rire> C'est euh, pas sorti Métis, ça, c'est que c'est pas pour moi Il l'a dit clairement Ça a mal se passé, ça, ça passé cette affaire-là C'est pas sorti Métis Mieux putain, il a fait mettre ton micro. <rire> Donc, euh, voilà, euh, je disais que l'intro de cette chanson Quand je dis l'intro, la toute première chanson qu'on retrouve sur ta tracklist, C'est Ariela Une très belle chanson que j'ai aimée d'ailleurs elle, elle chante un titre français là. J'ai ai trop aimé. Je mets les mains devant, je mets les dents derrière. Je fais le tout petit rond, je fais le boogie boogie. J'ai dit, hey Enfin des bras. <rire> euh, D'accord. Alors, quand la plupart des artistes cachent leur progéniture, surtout, euh, voilà, on, on, on les éclipse même, on ne sait même pas qui ils sont là. Mm. Voilà. Euh, toi, tu décides quand même de la mettre en, en lumière à travers cette chanson là. Et, oh. et, et surtout à travers des paroles très poignantes. Quand j'écoute et que j'entends euh, euh, une parole qui dit euh, je, tout ce que je fais je, je, je te le laisse même mes ennemis aussi un truc un truc dans le dans, dans le style. Euh... T'as pas peur. Non non j'ai pas peur moi c'est Dieu qui me protège c'est Dieu qui protège ma famille. Ils nous protège nous tous mais chacun sait sur quoi il compte. Non mais quand tu sais sur quoi tu comptes mmh. ça, ça veut dire que si t'as peur et que tu comptes si tu comptes sur quelque chose que tu as peur c'est que. Tu comptes pas bien. Tu comptes, tu comptes pas, pas bonne chose. <rire> <rire> Tu vois, moi, je sais su Le compte-là n'est pas bien coté, <rire> pas de bon côté. C'est important pour moi de rendre hommage à Ariella parce que euh, elle, a, elle est arrivée, j'arrête pas de le dire, à un moment de, de ma carrière où j'avais besoin de, de besoin de boost, tu vois. Et puis, elle, elle est venue. Et puis bon, voilà quoi, ça m'a redonné l'envie de continuer mm -hmm. quand j'étais acculé de partout. C'est pas pétard, t'as la couche à faire pour elle, espère que elle est au courant de ça. Non, non ça c'est qu'un va grincer, Le vieux m'aime. C'est hein. je mets je mets le doigt, c'est tout ce qu'il. <rire> D'accord. Alors tu chantes parfaitement bien en anglais maintenant, hein, sur, ton, sur ton EP. Euh, tu, as, tu nous as dit que c'était pour t'exporter. Exact. c'est pas plus mal. Est-ce que dans l'exportation, on a vu pour le Congo, on a vu pour la France, Est-ce que dans l'exportation, tu as, as, as quelqu'un vu euh, Quelqu'un vu, c'est-à-dire. Euh, un feat en, en, en, en vue, oui. Euh, oui. Oui, oui. Je... Avec un artiste, Naïja euh, Ou bien anglophone. Oui, oui, ouais, exactement. C'est un peu pour ça, vous voyez, que, que je suis en train de me lancer dans, dans, dans, dans ce milieu. C'est effectivement pour faire de, de, de grosses collaborations. Mm -hmm. Donc. Ouais. Il y a des critères là-bas pour entrer, il faut, faut parler le langage, il faut, faut avoir une vie artistique bien bien réglo, il mm -hmm. faut être bien cultivé, il faut connaître ton sujet. Mm -hmm. Donc c'est toutes ces choses-là que, que j'ai dû travailler pour pouvoir me lancer. Donc je pense que avec le temps, avec le travail qu'on mettra, les feats vont venir seuls. pour moi un feat, pour moi à la base, ça vient au feeling. Mm -hmm. mm -hmm. C'est toujours mieux de faire un feat. Euh, au feeling, que quand c'est arrangé. Quand c'est arrangé, c'est juste par obligation. Hein. Mm -hmm. Autant quand ça vient au feeling, on sent l'artiste, l'autre le sent, et puis bon, ça, ça passe. De vous, mieux vous santé. Ah, ai... <rire> D'accord. Alors, on a vu également sur, euh, sur l'EP, j'ai vu que tu avais un fuite avec. Euh... Comment elle s'appelle On me drague Ayan. On, Et euh. On malin. D'accord. Très est a... très très très beau. Très belle chanson. Très très belle chanson. C'est l'une Avec... des chansons préférées oh de euh... Oh là là Il a été le premier à l'écouter euh... en plus. Euh... Ouais. ouais. Cette Avant cette la sortie. Ah ouais. Et, et pourquoi euh, ton choix s'est porté sur Onel Mala Moi-même, mon choix, c'est pas de celui. Ce monsieur-là, c'est un... Bon un nom mais le gars... En fait, moi, je suis un fan inconditionnel de ce monsieur. Onel Oui, ouais. il, il, il ne le sait pas. Je ne lui ai jamais dit, on n'a jamais eu l'occasion de parler. Mais euh, je suis un fan inconditionnel parce que ce monsieur, c'est un dinosaure. Mmh, mmh, ah. mmh, mmh, mmh, Maintenant, bon pour Ariel, là, vu que la question lui est posée... <rire> non, mais, non, mais c'est l'une des raisons. Hein, je valide, ah c'est une figure emblématique je veux dire de l'afro gospel tu vois moi c'est une musique qui m'a bercé depuis l'enfance j'ai commencé à l'église donc le Malah aussi il a bossé avec ma mère ma mère chantait dans l'orchestre dans le voilà dans lequel il était. donc c'est ton oncle non c'est mon grand père même tu vois un peu et voilà pour moi c'était une sorte de retour aux sources quoi avec le avec, avec Ayane, parce que je sais que tu vas me poser la question, <rire> avec Ayane, c'était mon coup de cœur de l'année 2022. ah Elle a fait, elle franchement, a fait franchement, bim même. franchement mmh. moi je ne sais pas si les Ivoiriens écoutent la, la musique comme, comme moi, comme nous autres. Avec cette oreille Moi j'écoute la musique avec une oreille, euh, Très une artistique. oreille qui, va, qui, qui va au fin fond. Quoi, tu vois. Et mmh. Ayane, elle, je l'ai aimé par sa manière de composer ses textes. Mmh. Elle a de la corde, elle sait chanter. Mais quand tu l'écoutes chanter, tu as l'impression qu'elle n'a pas trop de, mmh. trop de phrases, en fait. Mmh. C'est juste à dessin, en fait. C'est mmh. comme ça, quand on composes une chanson, il faut t'arranger à ce que cette chanson-là puisse, puisse euh, rester dans la tête des gens à la première écoute. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle a compris. C'est ce qui m'a séduit dans, dans sa musique. D'accord, c'est pas plus mal. Alors, c'est quoi la suite On a sorti l'EP, Mutation. On est en train de faire la promotion. C'est quoi la suite Est-ce qu'il y a un palais en vue Est-ce qu'il y a quelque chose en vue euh, je vise un peu plus gros que le palais. Amen. Ouais, franchement, mm -hmm. je, je vais dire que je vise un peu plus gros que Jean le palais. On va le stade parce... là-bas. Là. Si nous ont donné, il y a longtemps qu'on <rire> a eu stade là-haut. <rire> C'est un moment ça moi ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Dans les autres pays, cas, si ils ont déjà le stade quand on est venu. Ici là, c'est compliqué. En tout cas, s'ils ont donné. Ils se sont trompés, ils ont non, donné. non Ils ne vont pas croire. Ils, ils vont croire. Ils toujours donner. Puis ouais. d'ailleurs le président a dit, bon, on fait un stade spécialement pour vous. Pour les châteaux. Ouais. Voilà. Ouais. Et comme je disais, je, je vise gros et je cette année de... ou l'année prochaine? Euh, non, je ne suis pas pressé. Mm -hmm. J'ai du boulot, j'ai mm -hmm. du boulot, tu vois. J'ai été en dehors de la scène depuis, depuis un moment. Mm -hmm. Je pense que mes fans ne croient pas encore que ce que je suis en train de faire va rehausser en, encore plus le niveau de la musique, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce travail-là que je suis en train de faire pour convaincre plus d'une. C'est mm -hmm. vrai que je veux aller à la conquête du monde, mais en même temps que je veux aller à la conquête du monde, il faut que j'arrive à satisfaire euh, ceux d'ici pour leur dire que oui, ça peut marcher. Donc il faut, faut, faut, faut, faut soutenir, voilà. D'accord. Et est-ce qu'à ce, qu ce stade-là, tu as encore des rêves Parce que voilà, on, on, on se dit, euh, tu as quand même réalisé pas mal de choses. Hein ouais, pas, de pas, choses, pas hein. mal de choses. Mmh. Est-ce que tu as encore des rêves En plus, il n'est pas vieux. <rire> <Je dis. rire> on a toujours des rêves. Moi, personnellement, mon rêve, c'est la musique qui ivoirienne. Mmh. Je pense qu'on a beaucoup et assez de talents ici en Côte d'Ivoire pour, pour bon, s'arrêter là, sur ce qu'on sait déjà, sur ce qu'on qu a déjà vu. On a mmh. Beaucoup allons chercher loin. On a des richesses que nos, nos, nos parents, nos arrière-grands-parents musiciens, comme Ernesto Djé, comme mm -hmm. Louis-François nous ont donné. C'est un héritage. Au jour d'aujourd'hui, d'autres pays ils utilisent, ils utilisent ce que leurs grands-parents musiciens mm -hmm. leur ont donné pour, tout pour tout leur, tu vois. Je pense que c'est une chose qu'on doit le faire. C'est pourquoi je suis en train de. Me lancer dans, dans, ce, dans, ce, dans cette bataille-là. D'accord. Voilà. Alors, Ariel, tu es sans ignorer qu'en ce moment, le rap ivoir est en pleine ascension. Je ne pas que à ah, son apogée. Euh, <rire> euh, je t'ai déjà entendu rapper. D'accord. Euh, pourquoi ne pas avoir pensé faire aussi un, un titre rap sur ton EP Le rap. <rire> euh, comme Comme tu l'as dit, tu m'as déjà entendu rapper. Ça mm -hmm. veut dire que. Euh, tu sais, fait. pas. <rire> Je ça fait avez... un peu quand même, je suis non, pas non, rappeur. Avez... Mmh. Moi je suis pas rappeur. Mmh. Moi je suis un artiste, tout court. Hip -hopée. Voilà. On mmh. pas hip -hopée. Et mmh. donc euh, c'est vrai que je, je, je, me suis, je me suis adonné un peu au rap, donc j'aurais pu faire des, des, des, un ou deux morceaux rap. Mmh. Mmh. Je l'ai pas fait parce que comme je, je l'ai dit, c'est une mutation. Et pour moi c'était important pour moi de, monter, de montrer Ariel Chenet sur, sur, sur un autre visage, tu vois. Mmh. Et ça c'est un peu une, la raison pour laquelle je n'ai pas... J'ai même pas voulu mettre plus de deux, plus de morceaux coupé décalé dans, dans le D'accord, ok. C'est bien noté. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Et la question de Mike, c'est pourquoi, à ton avis, euh, le... la musique ivoirienne a du mal à s'exporter vers l'Occident Parce qu'on qu manque d'investissement. Tu penses simple... Bah oui L'investissement, explique Tu l'as posé la question de ta C'est pareil, c'est ça, c'est ça. que c'est je L'investissement, c'est ça L'investissement, c'est ça. C'est la base. L'investissement. J'ai rencontré aujourd'hui un jeune, je ne savais pas qu'il était aussi jeune, le producteur d'Eden, le groupe Eden. Il s'appelle Mirlo. Tu as dû voir ses affiches dans la ville. Mirlo, Mirlo avec des lunettes. Ah oui, oui, oui. Ah, t'as vu Hey, c'est... Okay, d non, y a pas... okay. Ah oui, je savais, Voilà. C'est un monsieur qui, a, qui, a voulu, qui aurait voulu faire la musique depuis bien longtemps, tu vois. Mm -hmm. Les parents l'ont bloqué. Les parents l'ont bloqué. Mm -hmm. bloqué, donc il a, il a, il a, il a allé à l'école, à Londres, tout ça. Il a fait les études. Mm -hmm. Et quand il est revenu avec tout son jet, comme on dit, il a dit Bon, les parents, il a fini de tout faire, non mm -hmm. Maintenant, je vais faire ma musique. Mm -hmm. Et il a utilisé son argent. Il utilise son argent pour d'abord entrer dans la musique et comme il rentre dans la musique il décide avec son, son, d'abord sa connaissance musicale mm -hmm. d'investir sur un groupe mm -hmm. Eden il, on sait comment Eden a commencé mm -hmm. quand, il a, quand il est arrivé moi bon, je te dis tous les gros succès d'Eden tous, tous, tous les textes tout ça c'est ce monsieur là c'est un jeune et c'est parce qu'il a les moyens aujourd'hui tu vois qu'il se permet de dire bon je veux faire aussi de la musique et faire des clips il a, il a tourné avec il a tourné trois ou cinq clips avec avec, avec Thio Mori tu vois bah, c'est pas moyen moi oui c'est pas, pas n'importe qui ouais, on parle de quoi de 20 000 30 000 euros de ouais, clip ouais. je, sais, je sais de quoi je parle tu vois et ah, il en a fait avec la rance <coughs> tu vois ouais. c'est un exemple que je donne pourquoi c'est pour te dire tous les, tous les artistes n'ont pas cette chance-là. Mmh. Cette chance d'avoir les moyens de financer leurs produits. Tu vois tout à fait. On peut avoir du talent, on peut avoir tout ce qu'il faut. Mais mmh. quand il n'y a pas, il n'y a, a pas de sous, on est dans un monde aujourd'hui on ne peut pas travailler sans l'argent. Mmh. Et, même, et même, s'il te plaît, si tu me permets, et même euh, quand il y a les moyens qu'il y a un investissement, il faut un retour sur investissement. Ouais. Parce que fait. quand tu le fais ouais. une fois, deux fois, trois fois, à un certain moment, tu te dis à quoi ça sert de dépenser 40, à 50 millions. Euh, dollars sur ouais. plusieurs projets, ne pas avoir un retour sur investissement. Le, le, le truc aussi, c'est où investir ouais. Ce n'est pas mm -hmm. seulement d'avoir les sous, mais c'est où investir mm -hmm. Parce que moi, je dis la musique, quand tu investis dans la musique à fond, tu vas récolter. Il ouais. faut juste avoir la bonne stratégie, la bonne équipe, et bon, voilà, ouais. les, les choses, ça vient. quoi. Donc, je pense que on doit on doit, on doit avoir des, des bons bailleurs tu vois, mm -hmm. des, des gens qui sont prêts à investir pour pour la musique qui va rien et Je pense que si le gouvernement pouvait se pencher sur... Les, les jeunes talents, la musique aujourd'hui a un gros poids, apporte une. Le poème, tout le monde dit d'être talentueux. Enfin, <rire> non, mais, mais effectivement, tout le monde est talentueux. Je l'ai dit ici. Il n'y a pas un artiste qui n'est pas talentueux. Tout, talentueux. tout le monde, tout le Parce monde. que le fait de rentrer en studio, tu, tu as composé une chanson, tu l'as chantée, et puis ça sonne bien dans l'oreille de quelqu'un, ça prouve que tu as du talent. Peut-être que mm. toi, à ton niveau, peut-être ce qu'ils sentent, ça, ça ne te dit rien. Mm. Voilà, ça percute pas. On mais, mais les goûts et les couleurs, c'est un, un, un, voilà, un talent. Parce que ce qu'il a fait, peut-être toi. Qui est très cultivé, qui fait très bien le journalisme, par exemple, tu ne pourrais pas le faire. Mmh. Ça donc, ça, c'est du talent. Tout artiste est talentueux Tinentueux, à son mmh. niveau. Ouais. D'accord. Alors, on a terminé donc, pour les questions. Ariel, là maintenant, on va rentrer dans la phase jeu. Est-ce que tu es prêt Ah non, allez. Ah, are you, are you on va, ready on va, on va tester un peu ta mémoire, si tu le permets. Je vais t'énoncer donc. Tu euh, pas une bonne mémoire. Ah, mieux. Ça que as pour pas moi. Tu sais quoi Pareil pour moi. Tu Mieux. me donnes trois, trois mots tout de suite, les oublie ah, automatiquement. Là, c'est six mots hein, à retenir dans l'autre. Ah, tu es prêt. C'est deux. Tu es mal ah, barré. D'accord. Écoute bien. Concertation. Folklore. Engrais Pacifiste. Translitération. C'est mort. Oublie. C'est waouye Waouyezo les fans, les fans t'écoutent hein non, non, Les, les deux mots, il a bien les mêmes les deux <rire> premiers <problèmes. rire> mots non con, Concertation, moins c'est resté mm -hmm. Oui, ils oui, me concerte beaucoup hein mon équipe <rire> Mais dans l'ordre <rire> Mais dans l'ordre là Un autre mot, pas trois, trois, pardon, sois pitié Non <rire> Concertation, <rire> on, on peut-être reprendre Concertation, oui Moi, ouais. il y répondre Non, il n'y a pas de répondre Pourquoi Non mais il faut reprendre Qu'est-ce que c'est Il faut être Bon, attachons. Concertation. Il y a ça qui ne m'a donné de cri. Hein? Oh <rire> mais, oh <rire> <mais>. <rire> Moi, je suis là, je le regarde. Concertation. Allons-y. Folklore. Engrais. Pacifiste. Translittération. Oublie. On dirait dit ça dit oublie, la main sa tête même. Ça <rire> s'en va. <rire> <facile> Concertation. <rire> mm -hmm. Engrais. Non. Baba. Il y a même et. Mickey, Mickey, eh, eh, son cerveau. Tiens, voilà, il a retenu. <rire> c'est quoi C'est folklore. Uh -huh. Ok, folklore. Uh -huh. Donc, concertation, folklore, engrais, uh -huh. uh -huh. trans... Yeah, trans bah, <rire> <rire> non, mais je veux dire, translittération. Trans translittération. Uh -huh. euh... Bon pecto. Non, <rire> oublie. <rire> il y avait un pacifiste avant. Ouais, pacifiste et oublie. Yeah ouais, ah, ou oui, oui. Il y a Et même y a peur, peur de faire ou... le deuxième non, On s'en va... -je. je On gérera en... Allons-y la, la, la deuxième série Factuelle Correspondance Constitutionnelle Raclure Fourchette Sablier Frax <rire> Fraction Normal pas mal, c'est passé cette affaire là Correspondance. Tu as, as dit quoi? Attends, Miki, attends. Il, <rire> dit, il a dit. Oui. Attends, attends, attends. Tu as, as dit quoi, premier Il a dit fraction. Toi, tu as donné fraction ici. C'est fraction. Tu du... l'avais plus au mieux. On reprend une deuxième fois. Je reprends. Factuel. Oh. en est fraction. C'est le mot là. Infraction. Non, mais ce jeu là, c'est dur. Factuel. Correspondance. Constitutionnel. Raclure. Fourchette Sablier Fraction Oh, oh non non non, non euh, euh, factuel, factuel Factuel Constitutionnel Eh baba oh, On a laissé ça là On a laissé les bandes non. non mais tu sais non, c'est chaud. Hein. Moi, j'essaie ça souvent, mais euh, je m'en sors pas. Hein. Exercice de mémoire. Non, non, non mais en fait, je pense qu'il faut commencer par les petits mots. D'abord, genre oui. 10, 3, 22, <rire> allez, bonjour, tu vois. Alors, on commence déjà par ça, mais c'est ça. Hein. Alors, un autre jeu. Non, oh, voilà, c'est mieux. On va dire six tour à tour des mots qui ont un rapport hein, avec, euh, voilà, avec ce que je vais te citer. Par exemple, si je te dis transport, tu dois pouvoir me dire voiture. voiture Cinq mots qui sont avion. en rapport avec euh, le transport. Ça peut être la route On va pas faire tout à être... tout. Tu dis quoi On fait tout à tout. Tout à tout. D'accord. Ouais. Ariel, pour toi, ça sera euh, la beauté. La beauté. Cinq euh, mots. Make-up. Hein euh, chemise. Hmm. Ça c'est pas, ça c'est pas plutôt la mode ça hmm. La beauté. Mm. Make-up, ouais, make rouge à lèvres, ah ouais, tout ça c'est make-up. Tout ça c'est make-up. Miroir. Mm -mm. Coiffure. un objet, le non. miroir. Mm -hmm. Coiffure. Ouais. Tout ça c'est make-up. <rire> non. Non, non, non, non, non. Coiffure. Mm -hmm. Mais tout ça c'est la mode. Non. non, pas la mode. Coiffure. La beauté. Mm -hmm. ah, ça c'est la beauté. Il a la beauté intellectuelle hein. bah voilà. Donc l'intelligence Non mais c'était Quel ça, genre c de beauté d'abord moi, moi je suis sapteux sexuel Donc ça, ça compte pour toi. moi mais, écoute, quel... Non mais c'est quel est de beauté je ne dit pas qu'il est intelligent oui hein. C'est ah, genre Non non non Je <rire> suis <aussi>, désolé hein. <rire> Moi je te trouve beau parce que tu parles Non non non tu tu non vois ouais, C'est Quand tu Non je veux dire Tu réfléchis ce que tu dis Quand tu sors Ah non mais il est beau ou elle est belle C'est pas parce qu'elle est intelligente Ah non non non non non. Elle a quelque chose Elle a quelque chose Elle Elle s'est retournée là Champion, elle est jodée mais, oh, mais, mais, mais à mais quel mais moment tu sais qu'elle est intelligente Lève-toi dit... mes camarades, on va est... <rire> Non, retourne-toi chérie Retourne-toi <rire> <rire> <rire> Comment c'est quoi tu marches la ah. mic Retourne-toi, retourne-toi, on va t'aboter Ça a mal se passer cette affaire oh. C'est complexe, c'est complexe mm. Donc on a dit make-up Oui, make-up, miroir de... euh... Bon, non, c'est un objet, le miroir Non, c'est de te prendre ton miroir ah, Mon miroir, est... mon beau miroir Non, non, vois. non, mais dans la voiture tu, sais quoi tu regardes souvent avant de descendre de la voiture. Tu regardes si ça mais va. La beauté c'est quoi? Beauté physique. Mmh. La beauté Moi j'ai dit tout, toutes les beautés. Beauté physique, beauté intellectuelle, mmh. morale. Eh, on dirait on a fait le tour. Il hein. wow. y, y a quoi d'autre là-bas? <rire> non mais c'était one by one. Euh, Il y, y a quoi d'autre là-bas? Il <rire> y a euh, transport. Le transport. Moi je dis euh, avion, vélo, voiture, euh, pédale, roue. Roulement. Roulement de euh, quoi euh, euh. Roulement de voiture là. Ça, c'est un manque de respect. Roulement là, c'est quoi Roule Aïe. Roulement là, c'est quoi Moi, j'ai entendu ça beaucoup. Les, les enfants là, ils disent roulement, hein. Roulement, roulement, roulement. Non, non, non. Je sais que roulement, là, mon mécanicien Michel est en Il emploie beaucoup il dit, roulement dit, il y il a a Michel, il Michel, ça, a dit, il demander, il ne dit, pas. ils ont non, a il a dit, ils ont les il ah mais c'est vrai, on peut pas faire on peut pas on peut pas transporter quelqu'un avec. Non. Ah oh ouais, non, c'est vrai, c'est pas le quoi les plus. Ta... Ouais ouais ouais, ouais. <rire> bon, <rire> ce qui reste il y a musique et puis il y a beauté. Vous m'imposez quoi Non, il y a musique et il y a justice. Justice. Justice ça. Non non non non non. <rire> non. Non non non non non, il y a trop, il y a trop. Non non non. Non non non. A... Musique, mais il y a trop, c'est ça. Tu devrais lui donner mais mais lui c'est un, un musicien Non, tu as dit beauté. Pourquoi oui, Tu dois ça. lui donner musique et puis toi tu prends beauté. C'est lui, lui, je joue les frères, non Non, ma, ma, ma, ma, mais ma, c'est ma, ma. un artiste. Il, on est censé bien l'accueillir <rire> ici. Tu <et> va garder <rire> de mauvais souvenirs. Tu vois, tu tu a, vois, pas pas ouais. Avec ouais. un ouais. jeu, il doit retenir six mots compliqués. <rire> Quand on <tu rire> a dit, mais il Non, pardon, suivant. suivant. Je suivant, mon beau miroir. Oh, mon beau miroir, qui es-tu Je il ne va pas aimer. De quoi Il ne va pas aimer translittération. Alors, le jeu suivant, il s'agit de quoi On te donne trois mots, d'accord Et trois réponses. Donc c'est QCM, question à choix multiple, d'accord Et toi, tu, tu dis euh, le meilleur choix. Le choix qui te euh, paraît le plus plausible, d'accord Ok. Donc euh, la définition de translittération, est-ce que tu penses que 1, c'est dérivé du, comment on appelle ça, euh, de la translation, euh, qui veut dire traduire, transcription Lettre par lettre, dans laquelle on fait correspondre à chaque signe d'un système d'écriture et d'un signe dans un autre système. Ça, c'est vraiment compliqué. Mmh. Ensuite, la translittération est en rapport avec la transportation. Okay. Question, euh, réponse 1, 2 ou 3 2. 2. Très bonne réponse. Abattardir. Accepter un bâtard. Abattre un animal <rire> de sang froid. <rire> oh, arrêtez, il y a pas ça. Faire dégénérer, corrompre les qualités originelles. Tu as fait quoi Trois propositions de réponse. Abattardir. La première proposition, accepter un bâtard. La deuxième proposition, abattre un animal de sang froid. <rire> la troisième réponse, faire dégénérer, corrompre les qualités originelles. Ouais, la troisième. Jean, tu t'en sors trop bien quoi. Attends, il est descend. Je fais les bains un peu quand même. Seigneur. Il y a dedans d'un mot. Putain, mais t'as de la définition. C'est à moi, lui, il a fait les bains. moi. Adjudication. Ça, ça, ça, ça doit être compliqué. Adjudication. Acte juridique. Attends, il y a fini de truc. Non. Acte juridique par lequel on met des acquéreurs ou des entrepreneurs en libre concurrence. Numéro 2. Verdict rendu lors d'un procès après lequel il n'y a plus. Aucun recours possible. Fiu est perdu dans sa le ciel. Troisième proposition de réponse acte par lequel une décision de justice est révoquée. Non, hein. <rire> Non, moi je suis de regarder Fiu, hein. Fiu, Fiu de ferrier Mais moi je t'ai dit tout à l'heure que Fiu était en train de regarder le ciel. Attends, attends je ne sens hein? pas un intellectuel. Non, mais Chéné, Chéné il a pas aimé. Et puis ai sans faute. C'est hein. oui, bizarre. Pas dans mes je ce que. Pourtant je regardais Fiu. Fiu, elle est capable de tout. Elle a son téléphone en main. Non, non, non, sérieux, je la regardais. Je faisais exprès de la regarder. Les artistes de Côte d'Ivoire sont. ont j'en m'agrée. J'en Dites ce que vous voulez. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu. Demain, Oh. <laughs> Merci Ariel euh, d'avoir répondu à toutes à vous, nos questions. Euh, vite fait, on va te permettre de faire ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire chanter. En voilà. fait, te les trucs là. Voilà. Oh, j'adore toutes les et chansons si, de l'EP Franchement, jamais. franchement, et, et, franchement, et mon coup de cœur. Et j'ai adoré qu'il ait changé euh, euh à la dernière minute un titre Ariela parce que j'aime beaucoup cette chanson là. Mm. Euh, c'est d'ordre sentimental et j'aimerais vraiment partager ces paroles avec vous. Et par la suite, vous trouverez également suite life son tout dernier franchement. Follow me, follow me. Vous l'écoutez, vous l'avez écouté quand tu dis Denis, il ne va plus chanter encore Ah non, Et son le nouveau. dernier en date Si tu veux, mmh. euh, ou bien euh, le tout nouveau ouais. Donc euh, mmh. trois, trois titres finalement Et le troisième c'est lequel Démarrer. Voilà. Donc, on aura trois démarré. titres. Suite Life, Ariela et Démarrer. Bah Voilà. Trois titres que vous retrouvez également sur l'EP, Mutation, qui est disponible dans, voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Euh, sur ce, je vous retrouve dans quelques instants. Le temps de se positionner. Et je vous dis à tout à l'heure. Déconnectez surtout pas et restez connectés surtout sur le live. C'est Trace d'Ivoire, notre page Facebook. Et les choses sérieuses commencent maintenant.